Euh, du coup, on a fait la lime, on a fait la rose, la blanche, la bleue et la rouge. <rire> voilà. ouais. Cette vidéo est en partenariat avec OMG Serve. Lien et code promo en description. Bon visionnage. Ah, il y a la reine. Alors, on fait... Il y a Adventure. C'est moi la reine. Il y a la reine. <rire> <rire> Alors, on se fait la reine Ah oui. Vas-y, vas-y. Ah bah ça explique beaucoup de choses. De, de, de, de, de genre quoi de, de genre que tu sais pas voler. Aïe, oui <rire> ah Il y a un truc, il un truc qui en bas. Ah ouais. Ah oh, oh oh là haut. Voilà. Ah oui, tu vas découvrir euh... est-ce que Coco s'amusait ah à jouer pendant Le trident, le trident il lan... y a un bouton en face, faut le lancer sur le bouton. Ah d'accord, vas-y. Ou alors il faut euh, le moi faire. J'suis, moi j'suis, moi j'suis que tu. Moi je suis moi je suis pire que Coco. Non non non non, non faut euh, Faut que tu touches le bouton. Ouais ouais ouais ouais, ouais. Allez courage. Ah, Allez, presque <rire> C'est pour ça qu'il y avait un trident <rire> Ah bah oui Bien vu. Allez, courage Tu peux le faire. Ouais Ouais, ouais, ouais <rire> <rire> <rire> <rire> Ouais. Ouais. Je ouais, j'aime Kolo. Merci. <rire> Allô? Bon allez. <rire> Un peu sérieux hein. Je suis sûr que ça allait des mettre en En plus quand il dit ça, tu sais très bien que ça va pas être sérieux. Allo? Euh... Oh. Allô, Allô Bah... Ah bah, C'est bon, <rire> t'étais encore dans le noir le plus complet. Ah ouais, j'étais dans le noir. Dans <rire> le noir. C'est noir. Alors, ici, c'est pour partir. Y'a quoi, là-haut C'est pour partir. Mais comment tu sais ça C'est un truc de zinzin. C est, c est bah, parce que, que c'est marqué... Euh, c'est marqué... Euh, quit, quit the suis un moment, Quit Voilà. Quit, quit Quit, quit, quit. <rire> Quit, quit, je descends Ah c'est pas là Non c'est pas là oh, Je me gardais juste oh. Ouais non mais t'as bien raison Oh y'a des gens Mais c'est là-bas que j'étais allé, tu me dis que c'était quit Non mais parce que là regarde Oh et c'est bon, ça. Hey, il faut parce aller là-bas T'as le bouton ici, quit branch, reset, progress Ah mais moi là où j'allais je pensais que c'était là que c'était quit Et en fait c'est ah, là où non. il faut aller non. Oh ça va être chiant et tout, il faut faire du kill cache et tout là Ah ah ah ah! Bonne chance! <rire> non! <rire> Viens, on lui fait croire. <rire> ah euh C'était quoi ça? Ah, C'est quoi? Ah, mais oh. on, peut, on peut pas en fait faire. Euh... Ah si, voilà! Putain, ah. Mais. Bon bah ouais. ah, voilà! Eh. Allez, go! Behold! Behold. Un euh, new challenger approche Allez euh. Oh y'a plein de putain, spectateurs Oh putain Mais on s'en branle Mais tu te calmes putain, On veut, on veut se taper On veut se taper là on veut... Voilà Aïe aïe aïe C'est les calculs qui m'ont fait des dégâts Allez, allez, allez, allez, allez, allez, c'est trop, je suis gangbang aussi, putain. Ils m'ont mis dans un coin. On a pas de pioche Aïe, aïe, aïe. Vite, On, a en fait, a... Euh... On a pas de pioche On a pas de pioche À la main Attends, vas-y, tu y a les... Oui. Genre, quand je tape une fois dessus, ça me. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Vas-y, va ben régale-toi, fais-toi tes thunes Ouais, bah on va avoir un vrai souci là. Hein. Ou alors il faut acheter la pioche, c'est ça -ce Il faut, hein. hein faut peut-être acheter la pioche. Ouais, Est-ce que c'est pour -ce que c'est ah comme des kits, <rire> Ah, ouais, on perd tout l'argent quand on meurt en fait, d'accord. Oh Donc on ah peut ouais, même ouais, pas ouais. acheter la pioche quoi. C'est débile. Non, mais je pense pas. Je, je pense qu'il doit y avoir un autre oh. moyen pour. Trop bizarre oh. Ah oui, si là, t'achètes ta pioche là Oh mais c'est... Avec de ah, l'or ah. Non, non, c'est fermé Quoi Anaïs non, Anaïs Reviens oh, vite Quoi Tu t'as pas, pas laissé la... ouvert Tu pas non laissé ouvert Anaïs Bah oui, mais je pouvais pas quand même Mais non, si Si, si, si tu peux reviens Vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite, reviens vite, Attendez, Oh <rire> la panique <rire> Anaïs euh... Là c'était pas Anaïs le bénéfice hein Mais j'ai juste fermé la porte, enfin, juste. parce que quand tu ouvres une porte ça ferme l'autre, donc quand j'ai ouvert la porte pour sortir, ça a fermé derrière moi. Mais oui mais non. <rire> bah si Mais mais non là par exemple tu vois on est sorti mais tu vois t'as pu venir quand même Bah oui parce que j'irai ouvert Bah oui mais faut laisser ah, ouvert as pas compris non mais, viens voir. Oui, tout de suite. Ouais ben, t'as fait une erreur, bah c'est pas grave. Regarde, regarde, regarde. La porte est fermée. Ouais J'ai fait la pioche. Bah ouais Et bah t'aurais dû faire ça Quand je suis rentrée, c'était ouvert. Ouais Bah oui je suis rentrée, pour sortir, ça Et là, tu aurais dû penser à nous, tu aurais dû penser à nous et faire ça. Voilà. Donc tu voulais notre mort, <rire> c'est du sabotage <rire> euh, Qu'est-ce que je fais Je nous prends, je prends trois casques comme ça on a quand même Mais non corps. une pioche Mais j'ai fait la pioche ah. <rire> Putain, mais vous écoutez, quand je parle euh, Mais non, euh... j'étais en train de... de me battre avec une saboteuse <rire> Superbe Je sais pas qu'est-ce que tu m'as donné mais... Ah oui, merci beaucoup bah, C'est très léger hein, mais ça fera l'affaire <rire> Et puis comme ça on reforme encore un petit peu, et puis ensuite on passe... Oh euh... Oh non C'est bon, j'avais plus rien, j'avais déjà tout déversé. Ah oui, d'accord. <rire> bon bah faut casser maintenant. Hein. Ouais. Let's go Allez hop en la oh, par contre là... Oh c'est beau <rire> euh, Tiens, un euh, follow si jamais tu veux la sauvegarder pioche. tes quelques... Non, non ah. Mais non, non, moi je veux la pioche. Merci. Maintenant je casse tout, j'en ai marre. Hein Vous m'autorisez à okay. tout casser Oui, vas-y, mais oublie pas que quand tu casses un spawner, tu reviens, un spawner, tu reviens pour euh, déposer ton lingot D'accord <rire> D'accord maman <rire> <rire> Tu rentres à la maison <rire> Oui, tu rentres à la maison je t'ai acheté un casque aussi hein, euh... oh, je rentre, non. <rire> Mais attends, mais on peut pas monter chez les creepers Eh les gars, on peut pas monter chez les creepers Eh, on peut pas <rire> monter chez les, mais les creepers non, mais... Mais c'est normal, c'est pas... on n'a pas encore tué assez de creeper! Hein. Ah bon? Mais oui, je vais en tuer 15 de chaque! <rire> Mais, tu... Mais tu lis ou quoi? Mais j'ai rien lu, <rire> j'essaye de pas mourir! Bah je vois ça! <rire> Mais ça a été dit avant que tout commence! Ah, oh, on dirait le don d'un du fil film! Avant que tout commence! <rire> <C 'est vrai. rire> Excellent! Excellent! Mais putain merde la Fais gaffe, il y en a un qui a la sur toi! Sliding. Vous vous foutez de ma gueule Mais non, bah attends, euh, mais qu'est-ce qu'il foutait <rire> Il est à FK il dormait. <rire> eh Ah. Allez, viens. Mais attendez, mon jeu il l'a planté. Bonjour. Bonjour. Allez, oui. première arène de terminée, sachant qu'il y en a encore au moins un 28. Non, je sais, je sais pas combien. Il faut, il faut monter encore. Non, mais je pense que ça se passe dans le même, dans mais même non. endroit mais c'est une vague. Ah bah oui. <rire> Pardon. Oh oui, oui, oui. c'est les spectateurs. Je suis trop con cool. <rire> Oh, quatre oh, fiches oh. Qu euh. Faut, euh, faut peut-être la, la buter, je sais pas. Bah oui. Attends faut que je m'achète quand même une. Ça euh, me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent Dragon Alpha. Mm, merci. <rire> elle est où elle? Euh, je... Elle est où la quatre fiches? <rire> elle est où là, elle est où la quatre fiches? Bon, bah y'a pas de. Oh, d'accord, c'est. Ah oh! oh, oh c'est un chat avec un silverfish! Bah. 4 Ah, bah oui! Regardez! C'est trop mime ça! Allez, on la baise! Trop facile! Pauvre. pourquoi on t'a eu un chat? C'est pas cool ça! Eh! Oh de de oh, elle nous a l'argent Elle nous a reviens Reviens, reviens, reviens. Mais... Ouais! Oh LV, ouais! Euh, ouais! Ouais! Ouais! J'ai récupéré combien de. Zéro. Or. Ah, j'ai <rire> tout récupéré du coup. <rire> euh, sache qu'il a donné 15, p... 15 pépines, donc ma foi. Euh... Nice. Tout seul, on va plus vite, Attends, mais toi, ensemble! Toi, mais vas... je parle! <rire> on va plus loin! <rire> T'inquiète ça polo, moi je t'écoute ah. Ah. Oh ouais d'accord Ah ouais non mais on est mort là On est mort dans le film hein. Ah mais quoi Ah bah oui Ah oui d'accord Putain on dirait pas le cri dans Rafi ah, Good D'accord comme d'habitude oui, <rire> peut-être ah. mal ah j'ai pété moi <rire> Ouais vas-y On a fait les deux rangées là hein. Et bah il reste plus qu'une rangée ouais. ici Donc ah, encore ouais. une arène Et là c'est le boss qu'on a battu Donc là il y a un deuxième boss à battre Et puis un troisième Ouais et ensuite il y aura un troisième Ok Alors tiens on regarde Mkolo Ouais On a 10 lingots Ouais Avec 9 lingots on peut faire un bloc Et ouais. avec un bloc On peut récupérer une clé pour un des trucs Ok je te... On, te... On te laisse l'honneur de, un... de prendre le truc. Ce que tu veux. Bah enfin, non. je te laisse l'honneur. Hein. Mais c'est débile, si. je vais prendre un truc nul. Si. Je m'en prends là. Et là t'as une tourette défensive là. Ici. Ah ouais, mais tu peux utiliser qu'une seule fois aussi. Je sais pas. Non, je pense pas. Bah tu la places, puis après elle fait piou ouais. piou piou. Ah en t'as fait, les armes là hein. ça, tire des... ça tire des balles En vrai, ça se tente hein. Ah ouais, go go, go pour Parce le centre. Ah. Ah. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh on est riche. Allez. oh est un pas quoi comme objet. Mmh. oh est un y a pas. oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh c'est trop débrouillé! Ah ah ah! Attends, c'est quoi qui a, qu a marché le pour Je évoquer pouvoir laisser vos cœurs de nouveau. Bon. Okay. Mais là, c'est Anaïs, Anaïs qui a fini, c'est ça? Ouais, bah, je sais pas. Mais moi, j'ai arrêté de mini Pierre à l'édifice. Hein. Ouais, bah, nickel. <rire> en tout cas, il reste plus qu'un spawner. Nice! Merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire Oh là là, oh let's go, on va les dégommer Maintenant on peut péter tous les autres poneurs enfin. J'arrive, j'arrive Bon c'est plus dur à avoir celui-là Mais... En fait, il faudrait que, que quelqu'un lance bon. le... C'est bon, c'est bon, c'est bon oh, putain. <rire> Allez go, bien joué à tous Putain y'a des Endermites aussi qui spawnent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 j'ai fait dans mon froc. Putain, mais comment t'es mitraillé <rire> ouais, Trop Yopi bien oui allez, let's go, va on, on se casse Parce que là, c'était terrible. GG, bah on se casse, on se casse, oui, mais on se casse. On se casse où Champion comme si me up. Ah, il faut monter Ah, d'accord, Bonjour, <rire> bonjour, c'est nous les héros Eh ouais, hein, ça va, hein, vous êtes pas trop foulés, hein, bande de connards oh. Alors voilà je me présente, M.Colo le bourrin, Dragon Alpha euh... Dragon Alpha la.. Dragon Alpha la trois dents. La trois dents <rire> et puis euh, Anaïs la Arche Euh la archer. <rire> Donne Donne-nous cette putain de laine là Oui Oui oh oh Vas-y mets-la Ouda <rire> <rire> GG! Eh mais c'est à dire qu'il y a des laines entre? Oui. Ça ah. y oui, est, il une... y une, deux, trois. Du coup, tu sais que t'as le mode aventure, t'as le mode survival aussi. Et après, tu dois pas t'en avoir. as encore un autre, ça c'est sûr. Le mode survival? Oui.